Bonjour, je suis Evals, vous m'avez sûrement vu dans des ouvertures Yu-Gi-Oh! et plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va faire de la VR, c'est pour ça que j'ai un casque et un casque, ça fait deux casques. Et aujourd'hui on va jouer à Rick et Morty comme vous l'avez vu dans le titre, alors je me plonge dans l'univers VR, c'est parti Ok, alors c'est parti On se met face à la caméra et on est à 2 mètres. Ok c'est bon. Ouais ouais c'est bon, on est bon euh, Rick, t'inquiète. Allez c'est parti On va dire ça promet Alors, en sachant que j'adore et Morty, mais par contre j'ai pas l'équipe du tout, parce que là, avec moi, il est tout. Oh, putain. Bon, j'ai climé un ou là. Oh Je suis dans le salon <rire> Ah, la main va barre en coude... Ah ok. Là c'est. Oh putain je suis tout petit. il ah. veut pas l'attraper parce que la main disparaît. Ouais c'est avec l'autre. Ok, c'est bon, je le CD. Pourquoi il se barre là-bas Non <rire> Ok. Ça commence déjà, faut réussir à mettre un CD dès le début. J'imagine là dedans ok. ouais, parce que là Hey y'all, this is Fast Food Fred. And I'm... Tout sur on est vraiment tout petit. On est vraiment dans le salon de Rick et Morty toi, Hey y'all, Fast Food Fred. Excellent. I'm Fast Food Excellent. On peut faire euh, Monsieur Boyance dans l'univers de Rick and Morty, c'est si je, je ne sais même pas si je suis en face de mon canapé ou dos au canapé. Je vois plus rien. Oh <rire> C'est flippant ah, t t <rire> ah merde On va faire une petite lessive C'est bien, je fais dans le jeu ce que je fais pas chez moi. C'est galère à mort. J'ai l'air d'un con, je suis sûr. Ah, ah. Euh. Non. On va essayer comme ça. Ah. clone euh. Non non, ça va, ça va, je peux mourir. Non non. Ah. the clone of 1600 ah, 243 Hey uh, over here Morty clone listen I uh, had to bring you back for some really important stuff that I can't get into right now because me and Morty have to go some stuff's gotten out of hand Yeah you know we've got to hurry Rick come on All right listen I made a teleport system for you oh, all you have to know. do is you know look in the direction you want to go in the room Tout oh, à fait j'ai avancé à ce moment-là Là non, mais à Morty devant je repasse tout Ah d'accord OK. La now Morty Clone. a watch over on Je suis trop petit. Oh la canette. Hop Non. On oh, la canette. On là. Attends, non, de faire quoi Oh merde. <rire> <Un> peu... <rire> Moins 18. <rire> ouais <rire> Par contre c'est super important. Oh. Ok. <rire> je vais de... rentrer dans un truc, <rire> je sais pas quoi, dans le banc. Ok, bon. Euh, c'est quoi déjà pour les portes On va se mettre là. Oh Non, ah, je veux faire un musique. J'en avec ça. Alors, où est-ce qu'on envoie un Mr. X, là oh. <rire> C'est où Ah C'est ce truc-là qu'ils font. Non Faut en faire quoi Ah ouais. Ouais, mais attends, moi je vois un Mr. Missyx. Ah. Hey, Mr. look at me! Mr. Missix, look at me! Thank you! <laughs> Encore un. Oh, good, you found the watch. You're not as dumb as I thought. Ah, c'est plein de références à tous les épisodes pro. La boîte sur surtout pas ouvrir. Squeeze, squeeze. Ah! Hein c'est génial! Mais j'arrive pas à l'attraper! J'ai pas la ref là par contre! Ça remplit tout Ah ouais <rire> Heureusement qu'il y a la dragon Bon, euh, par contre, je sais toujours pas ce que je dois faire. Ça veut pas. Bon, ça veut pas. Ah, je suis trop petit <rire> Ça fait bizarre d'être un main Et ça, c'est quoi What ouais. The best mixtape. Nice. <laughs> uh, you it? Listen, it, I don't care. You can drink as much as you want. Just Oh, Initiating reverse safety, Initiating reverse safety. Putain, trop bien! Je sais plus à quoi ça sert dans l'histoire. Si j'en ai un là. Oh, ça sert! Ça mmh. me donne une idée. qui régale. Mm -hmm. Ouais alors, ça a l'air d'être un concombre. Et un pamplemousse. Je crois qu'il fait froid, ça dit. Oh. Non Ah, a Ah, c'est l'explication du ok. Bonjour. Ah, je... <rire> <rire> Attendez, j'ai une idée. Ah Je à attrapé Oh merde, je suis en de l'espace de... Mais merde, il n'y a pas un truc qui permet d'attirer? la ah, tionner là, le truc c'est que je sais. Ah Ah Là-bas On va aller là-bas Oh merde. Oh bah. putain Hey, we're two and a bee. Non non non je voulais pas mettre ça Ça c'est génial en vrai tout ce qu'on peut faire. Ok, on peut créer un nouveau sextoy. Bah ouais mais qu'est-ce que je dois en faire moi de ce truc là Ah Ah ben bah voilà oh, On teste un peu tout. Ah, je pense que c'est pour choisir destination. Ah d'accord, ça me je... Ok Ah. Ouais, je réussis Ok. Bah j'en fais quoi moi ce truc là Et si j'essaie d'appeler Rick, en plus ce connard on me répond pas. Hein Rick On veut pas me répondre. Bon Bon bah c'était le jeu vert. Rick et Morty. C'était un petit truc sympa pour un petit peu tout ce qu'on peut faire. C'est vachement sympa. Sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec un casque. Vert <rire> sur la tête que gueulé derrière. Salut à tous Avec des boules colorées. Just